Bonjour tout le monde, ici Desmu, l'auteur de Georges La Saucisse et comme ça a été annoncé lors de la dernière vidéo, Georges La Saucisse ça continue mais ça se fera sans la chaîne YouTube et je vais du coup détailler ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Au 1er juin, YouTube généralise la publicité sur toutes les vidéos, y compris celles qui ne sont pas monétisées et qui ne font pas l'objet d'une réclamation pour droit d'auteur. Vu que je ne veux pas que les gens soient forcés de regarder des pubs pour voir les vidéos, la plupart des vidéos YouTube de Georges seront supprimées le 31 mai au soir. La série des grands contes de Noël devait s'achever cette année avec le dernier conte concernant Florent, la banane magicienne et du fait que vous êtes nombreux à suivre les contes ici et qu'il s'agit d'un format interactif. Et pour ne pas rompre le cycle entamé, les chapitres du dernier compte seront également publiés sur YouTube et je ferai appel à vos mots courant juillet. Enfin, le 13 septembre, pour les 9 ans de Georges la saucisse, toutes les vidéos restantes seront supprimées et la chaîne YouTube sera définitivement fermée ainsi que le compte Twitter. Mais comme je le disais, Georges la saucisse continue et je vais du coup détailler les moyens de le suivre. Toutes les vidéos ont été déplacées vers une chaîne Peertube et les nouvelles y seront publiées sans faute. Vous pouvez consulter toutes ces vidéos sur peertube.desmu.fr et vous y abonner en renseignant l'identifiant les grands comptes sont quant à eux uniquement conservés au format audio et sont disponibles sur funkwale.desmu.fr et vous pouvez suivre ce compte en renseignant l'identifiant @georgeslassosis@finkwail.desmues.fr, même si je ne pense pas y publier régulièrement. Si vous ne souhaitez néanmoins pas suivre de multiples comptes, sachez que mon compte Mastodon partagera toutes les nouvelles publications de Georges sous toutes ses formes et vous pouvez le suivre en renseignant l'identifiant desmu@mastodon.desmu.fr. Néanmoins, toutes ces migrations impliquent d'utiliser de nouveaux outils et services que vous ne savez pas forcément où chercher et c'est tout à fait normal. Il existe beaucoup de solutions différentes mais voici celles que je conseille. Si vous avez un téléphone sous Android, je recommande l'application Newpipe qui permet de vous abonner à des chaînes YouTube, des comptes Soundcloud, des chaînes Peertube et prochainement des comptes Bandcamp sans avoir un seul compte sur aucun de ces sites. Vous pouvez donc retrouver vos abonnements YouTube et Peertube dans un seul endroit et sans publicité. De manière générale, je recommande l'utilisation d'un compte Mastodon qui se substitue parfaitement à Twitter sur un plan technique et ergonomique et qui vous permet de suivre des comptes de multiples réseaux sociaux desquels font partie Peertube et Funkwale. Et pour YouTube, plus que jamais, utilisez un bloqueur de publicité. YouBlock Origin est le plus efficace, il fonctionne aussi sur la version mobile du site YouTube et il marchera encore mieux sur Mozilla Firefox dans sa prochaine version. Vous pouvez activer sans regret un bloqueur globalement car le temps où la publicité aidait les créatrices et créateurs de contenu sur Internet est terminé. Plus personne ne dégage de revenus suffisants de ces seules publicités natives et vous ne soutenez presque plus ces personnes en désactivant ce bloqueur pour elles spécifiquement. Ça fait beaucoup de changements et si jamais vous avez des questions sur ces nouveaux usages, même des questions que vous jugez nulles, postez-les ici et j'essayerai d'y répondre et de vous aider au mieux à vous y retrouver. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi Georges Associsse pendant si longtemps et j'espère qu'on se retrouvera sur ces nouvelles plateformes.